Nous allons parler des interactions entre l'humain et la nature, euh, sur un thème général, l'évolution du monde. Et pour ceci, je vais partir de quelques écosystèmes euh, particuliers. En haut à droite, euh, un morceau d'océan particulier. Hein, le corail, c'est le grand récif du Grand Sud euh, au, en Calédonie, dans le Pacifique, qui est un des écosystèmes marins au monde, les plus riches en nombre d'espèces ramenées à la surface. 5 à 7 000 espèces par kilomètre carré ici. Je vous ai mis un peu l'équivalent terrestre, en bas, à gauche, une forêt tropicale. Nous sommes en Guyane, en Amérique du Sud, où là on peut trouver dans la forêt primaire peut-être 50 000 espèces au kilomètre carré. Donc ce sont des écosystèmes extrêmement riches en nombre d'espèces ramenées à la surface. Et je vous ai mis un cas un peu particulier, en haut à gauche, une grande ville du monde, Shanghai, en Chine, 30 millions d'habitants, la moitié des Français presque dans un seul système particulier. Et c'est vrai que l'humain, il a amené en fait cette nature sauvage de l'océan ou des continents vers les villes. Et je vous ai mis en bas à droite une image de la température du monde qui grimpe en ce moment. Et bien sûr, le climat a toujours changé, on le, on le raconte souvent en fait. Hein. Il a beaucoup aidé d'ailleurs à la biodiversité. Mais aujourd'hui, il change trop vite. Et cette accélération de la température bien sûr des contraintes pour le vivant et on va en parler, on va en parler là maintenant durant les minutes qui restent. Alors dans le changement global, il faut bien voir que tout est lié. Hein. On va parler d'énergie, bien sûr, quelle énergie, quelle influence sur le vivant, sur la biodiversité. On va parler de climat, interaction climat biodiversité, la pollution, c'est le grand mal des siècles juste écoulés, l'actuel et les précédents en particulier. Et surtout ce qui nous intéresse bien sûr ici, c'est ce les interactions entre l'humain et la nature, entre les humains et les non-humains. Et pour ça, je vous ai mis deux images. Un système où il n'y a pas de vie, hein, ce sont les laves de volcans. Sinon, à part ce système-là, sur la Terre, la vie est partout. On trouve des bactéries dans les, les roches profondes, dans l'océan profond, au sommet des montagnes, dans les sols, bien sûr, dans l'océan, évidemment. Et je vous ai mis des éléphants aussi, du tas de Locavango, qui se réfugient ici, dans cette zone du monde, parce qu'ils savent que c'est plus facile pour eux de vivre là. L'Okavango contient la moitié des éléphants d'Afrique du monde aujourd'hui. Et je vous ai mis en bas quatre images des bactéries. Nous sommes une palette de bactéries, Ce sont les premières apparues sur la Terre. Je vous ai mis des, des petites algues marines, des dinoflagellés. Tard, océan, on a ramené beaucoup. Un petit tardigrade qui est un petit peu mon chouchou. C'est un tout petit animal qui est fait entre un demi et un millimètre et demi, incroyablement résistant. Et je vous ai mis en bas à droite une image correspondant à un moment de ma vie qui m'a bouleversé. Nous étions à Madagascar, dans le nord-ouest de l'île, à Machaanga, dans une réserve de lémuriens que possède le muséum. Mais ce jour-là, en arrivant sur notre île, il y avait des familles dessus. Quelques femmes, quelques hommes, quelques enfants. Et on leur a demandé ce qu'ils faisaient là, bien sûr. Hein. Ils nous racontent une histoire terrible. Ils sont partis à pied de Tuléar plusieurs semaines auparavant, 800 km. Hein, parce que chassés de chez eux, parce qu'il ne pleut plus, il n'y a plus d'arbres, pas d'agriculture. Rien à manger, on part, et tous les jours, on se fait jeter. Et là, ils sont arrivés dans mon île des Lémuriens qui n'ont rien dit, bien sûr. Et le dilemme est, cr est cruel pour nous, parce que soit on les garde avec nous, parce que si on parle avec eux, c'est vrai, plus on parle avec eux, plus on les aime, soit effectivement, on les chasse, et ce n'est pas facile. Et c'est sont aujourd'hui, c'est une très belle image des relations entre l'humain et cette nature. Et nous repartons d'un papier de Paul Ehrlich, quand il est reçu à l'Académie la, royale des sciences en Grande-Bretagne, en janvier 2013, où il nous dit, en fait, peut-on encore éviter un effondrement de nos civilisations. Voilà, le débat là-dessus est lancé. Alors, quand on parle de biodiversité, on imagine toujours ceci. Nous sommes ici sur une, un fragment de plage de l'île de la Guadeloupe au mois de mai 2012. Et là, nous trouvons des microcrustacés dans le sable, deux mètres sous les fesses des touristes. C'est la biodiversité, oui, quand on veut séduire, on montre ça, effectivement. Mais ce n'est pas que ça, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. La biodiversité, pour moi, c'est ça. C'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Et bien sûr, là-dedans, ici, si j'enlève le nickel des couverts et le verre des verres et des bouteilles, tout est vivant, tout est biodiversité. Hein les, les acariens, les croûtes de fromage, les levures, les bactéries. Et c'est quoi, dites-moi, un humain et surtout un Français sans son pain, son vin et son fromage et l'humain, depuis les origines, a choisi en fait quelques espèces, comme ici une vache, par exemple, bah, qui finit par poser des problèmes parce qu'elles sont extrêmement populeuses sur la Terre. Aujourd'hui, 1,4 milliard de vaches qui, donc en biomasse, font plus que la biomasse des humains. Alors, bien sûr, ça pose des problèmes. mais Vous avez des civilisations à Madagascar, en Inde. On a des vaches sans les manger. Donc, ce n'est pas très, très simple. Alors Je vais prendre trois écosystèmes pour parler de biodiversité. C'est beaucoup plus intéressant pour moi que de parler d'espèces. Le premier, c'est une goutte d'eau de mer. Je suis un marin. Je m'intéresse depuis les origines. On a fait beaucoup, beaucoup d'expérimentations. Tara Océan nous ramène des milliers d'échantillons dans une goutte d'eau de mer. Où qu'on la prenne, qu'est ce qu'on trouve Des centaines de milliers de micro-algues ici, au centre de l'image, ici. On trouve des millions de bactéries et des milliards de virus. Et depuis l'origine de la vie dans l'océan, c'est la même chose. La vie apparaît sur la Terre. On sait maintenant, il est à peu près, un peu moins de 4000 millions d'années. Et cette goutte d'eau de mer, elle est symbolique parce qu'elle est la même partout. Aujourd'hui, dans l'océan, on a répertorié 13% des espèces connues, 250 000 sur les 2 millions qu'on connaît aujourd'hui. Second écosystème que je vous mets ici, c'est un fragment de sol. Où que vous soyez sur la Terre, hein, ce sont, ces sols contiennent 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de champignons à l'hectare, des tardigrades, nos chouchous, des vers de terre, bien sûr, des nématodes, des collemboles, des acariens. Ces sols, aujourd'hui, représentent plus de deux fois le nombre connu d'espèces dans l'océan, de nos connaissances, c'est-à-dire à peu près un quart des espèces connues sur la Terre aujourd'hui. Et l'agriculture moderne, avec ses poisons, a tué la moitié des sols. Donc là, il y a un énorme enjeu pour l'humanité, puisque bien sûr, le grand enjeu, c'est de nourrir demain 9 milliards d'humains. Une goutte d'eau de mer, un fragment de sol, et mon troisième écosystème, qui est un petit peu insolite, c'est ça. C'est quoi C'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. Alors ça surprend un petit peu. Sachez quand même que dans un corps humain, vous avez sur lui et dans lui au moins autant de bactéries. Ici, sur cette image, en fait, je me suis beaucoup intéressé à quel moment un bébé humain va rentrer en contact avec la Terre. Eh bien, C'est au moment de, de la rupture de la poche des os, quand la maman est durant son accouchement, que ces bactéries du tractus de la maman vont se précipiter pour aller, dans le bon sens du terme, contaminer ce bébé. Un bébé humain, il met trois années, pardon, deux années pour stabiliser sa flore intestinale. Et on sait maintenant que c'est en train de changer. 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Pas toutes, mais une grande partie en relation avec ces bactéries qui ont changé pour des raisons d'alimentation et des raisons de surtraitement par les antibiotiques. Alors ici, c'est un peu curieux ce que je vous montre maintenant. C'est sur la même image de mon bébé, de son intestin, des images de l'expédition Tara Océan. Vous avez l'image de Tara en haut à droite. Et à gauche, on vous a mis en bleu des gènes existant que dans le plancton de l'océan. Et en rouge, orange, à droite, des gènes du bébé. Et regardez en gris, on a un tiers de nos gènes qui sont communs entre les cellules végétales du plancton, le phytoplancton, et un bébé humain à la naissance dans son intestin. Donc on a beaucoup regardé les relations entre les bactéries de l'intestin humain et celles de l'océan. Et c'est extrêmement intéressant, et ça relance la démonstration du fait que l'humain appartient profondément à cette nature. Arrêtons d'imaginer un humain ici, une nature à côté. On est dedans, on ne mange que du biologique, on ne coopère qu'avec du biologique. Et regardez, évidemment, on est tout à fait lié à cette nature qui nous entoure. Et l'humain a au sein de chaque corps humain un petit océan, trois fois moins salé que l'océan ouvert. Alors, à quel moment cet humain a-t-il commencé à se séparer de cette nature qu'on évoquait Domestication du feu, on est en Afrique, vers un million et demi d'années. Ça va permettre à l'humain en fait de laisser à distance les grands prédateurs. Ça va lui permettre de sortir de l'Afrique. Hein. Il y avait des grandes vagues de froid en Europe, en Asie à l'époque. Ça va lui permettre aussi de durcir les épieux de chasse et de guerre et aussi, bien sûr, plus tard, de cuire les aliments. Et quand vous consommez une viande sur un cadavre de zèbre tué par des lions euh, dix jours avant, il vaut mieux effectivement la cuire quand vous la consommez. La deuxième grande date, c'est le néolithique. C'est le moment où l'humain s'arrête de bouger. Il reste plus que Homo sapiens sur la Terre alors que le feu a été domestiqué par des autres humains, par des érectus. Et là, 8-14 000 ans, on va s'arrêter. Les femmes font beaucoup de bébés et on va inventer domestication et également culture, agriculture. Et on va commencer à avoir des impacts très forts sur l'environnement. La troisième date, c'est l'invention de la machine à vapeur. On passe en fait du cheval animal au cheval vapeur, la première locomotive aux États-Unis. Et puis après, une date qui m'intéresse beaucoup, c'est Hiroshima et Nagasaki. Pourquoi Parce que... C'est la première fois où, grâce à sa technique, ses connaissances, l'humain crée un événement de l'ordre de grandeur d'une grande catastrophe naturelle, en fait, sur un site précis. Et c'est aussi le moment où l'explosion de la démographie va se produire. Nous étions 2,5 milliards d'humains. On a, on a multiplié par plus que 3, on va multiplier par 4 la population humaine sur moins d'un siècle, ce qui est bien sûr considérable. Et la dernière remarque que je ferai à ce niveau, c'est, la proposition par un prix Nobel de chimie, qui s'appelle Paul Krutzen, en 2000, du terme anthropocène, la fraction de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus la température, le sel de l'océan, ou la durée du jour, c'est la présence de l'humain, avec tout ce que je racontais tout à l'heure. Alors, on peut le faire démarrer à différentes époques, à la machine à vapeur, au néolithique, ou beaucoup plus récemment, justement, à ce que j'évoquais sur Hiroshima et Nagasaki. Et l'humain a évolué, par rapport à ce monde animal, par sa technique. J'aime beaucoup le terme de homo faber que Dominique Bourg utilise souvent. Et puis Edgar Morin aussi. L'homme sait construire. J'ai une montre, vous êtes face à un, un téléviseur, vous écoutez des radios. Ça, c'est l'humain, ça, effectivement. Et ça, hein, les événements qui vont permettre à l'humain d'arriver à ceci sont toujours liés à, à des techniques. La première technique, c'est le biface, un caillou bien taillé qu'on se passe de père en fils sur des générations. Avec ça, on va gratter, on va tuer, on va arracher. C'est l'outil essentiel. Et pour moi, ça va basculer au moment de l'invention de l'arme de jet, un propulseur, un arc et des flèches, une lance. On se tient à l'écart du prédateur. Et souvent, si on doit tuer un rhinocéros ou un sanglier pour rester chez nous avec un biface, croyez-moi, il a ses chances. Et après, bien sûr, ça va être l'invention de la poudre noire et des armes à feu. Quand je vois des gamins de 15 ans aujourd'hui au Congo qui tuent les éléphants ou les rhinocéros avec des kalachnikovs, vous mesurez cette domination que l'humain pense avoir sur les systèmes vivants. La roue, la roue vers 8000 ans, permettra à l'humain de transporter sur de grandes distances des charges très lourdes. Et vous voyez que vous avez une relation directe avec la courbe de démographie. Donc, l'invention des métaux, l'invention, effectivement, plus tard, des vaccins, puis après, des avions, puis après, des ordinateurs, tout ça va expliquer l'explosion de, de, de, de la capacité de l'humain à tenter à imaginer dominer cette planète. Et c'est vrai aujourd'hui que cette biodiversité est en danger. Elle l'est parce qu'effectivement, vous avez des, des questions de destruction des écosystèmes ou de pollution partout. Vous avez également des problèmes qui sont liés à la surexploitation des stocks. Les meilleurs exemples sont les pêches maritimes en mer et la forêt tropicale sur les continents. Des problèmes qui sont liés à la dissémination de tout partout. On transporte tout partout. Là, je vous ai mis un petit dinoflagellé qui fait le tour du monde dans des bateaux géants, alors qu'il est capable de produire une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Il s'appelle Alexandrium, puis des petites micro-algues ici en mer noire et qui ont effondré les pêcheries dans le choix de la mer Noire, alors que cette cellule venait des États-Unis. Et enfin, le climat, mais je ne le mets qu'en dernier. Le climat qui change, bien sûr aussi, explique ce qui se passe. Mais le climat qui change se surimpose à ce qu'on continue à faire. On détruit, on pollue, on dissémine et on surexploite. Et donc, on en arrive en fait aux sept plaies de la crise écologique aujourd'hui telles qu'elles sont définies. Un productivisme agricole, on peut changer, on peut faire différemment sans empoisonner les gens. L'eau potable, faisons mieux. Nous sommes faits d'eau. Un bébé humain, trois quarts d'eau. Notre cerveau, 80%. Donc Cette eau, elle est absolument vitale pour l'humanité. C'est la première molécule du vivant avant encore l'ADN. La pêche, pêcher, c'est excellent. Surpêcher, c'est stupide. Là aussi, on peut changer. On sait ce qu'il faut faire. La déforestation aussi, arrêtons de couper ces forêts tropicales qui s'en vont à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. La biodiversité qui s'effondre, il faut absolument la garder avec nous. Elle est vitale. Nous en sommes faits et nous la consommons et nous en vivons en permanence. Que serait l'économie, y compris française, sans la biodiversité Le tourisme la, Toute la gastronomie Les produits cosmétiques C'est absolument vital pour nous. Et la toxicité des produits qu'on émet partout, qui nous posent de graves... Grave, on s'empoisonne en permanence avec des maladies nouvelles apparues grâce à la pollution des sols, de l'eau, de l'océan, bien sûr, ou de l'air aussi. Tout ceci, c'est gérable si l'humain Utilise cette technique pour améliorer la situation. La seule où c'est trop tard, c'est celle-ci, le changement climatique. C'est trop tard, il fallait s'en occuper avant. Ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est tout faire pour limiter les dégâts. Nous avons déjà pris 0,85 degrés Il ne faudra pas dépasser un, demi, un, un degré et demi à deux. C'est le grand enjeu, bien sûr, des accords internationaux d'aujourd'hui. Dans les avenirs, parler bien sûr de l'agriculture, c'est évident. Hein. Et là, c'est vrai que demain, nourrir 9 milliards d'humains, pas gaspiller l'eau, pas intoxiquer les gens, pas augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, ne pas gaspiller l'eau, bien entendu, et surtout faire de la polyculture dans des conditions beaucoup plus acceptables, avec une harmonie beaucoup plus grande avec les sols et avec cette nature. Donc de vrais programmes de recherche qu'on a développés pour le monde agricole, avec bien sûr les, les paysans eux-mêmes qui, qui s'y mettent, les gens n'ont pas envie d'empoisonner en les autres. C'est une question d'organisation des systèmes. On peut vraiment y parvenir également sur nos latitudes, bien entendu. Au niveau marin, c'est un petit peu la même chose aussi, avec ici une image de mon ami Philippe Curie, qui nous montrait que surpêcher les poissons pélagiques amène à l'effondrement des oiseaux qui les mangent, des baleines, ou des poissons de bout de chêne qui les consomment aussi, ce qui est grave pour les pêcheurs, parce que les pêcheurs aussi, ils aiment bien pêcher des thons qui se vendent très cher. Si ces poissons pélagiques disparaissent, il y a plus, le zooplancton explose, il n'est plus consommé, il consomme tout le phytoplancton. Et ce phytoplancton, on le sait, c'est le rôle de l'océan vivant, il joue un rôle important dans la capacité de l'océan à fixer le gaz carbonique. Si l'océan n'est pas vivant, il ne joue pas du tout le rôle qu'on lui connaît sur la régulation du climat. Il faut absolument le garder vivant avec nous. Alors, le changement climatique, ça se traduit par quoi Ça se traduit par la température de l'air et de l'océan qui augmente, ça c'est clair. La fonte des glaciers, dramatique en ce moment. Les glaciers en Amérique du Sud fondent beaucoup plus vite que les glaciers européens. On a perdu en Amérique du Sud en 60 ans, ce que nous avait perdu en trois siècles en Europe, ce sont les cyclones tropicaux de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Fortes pluies, inondations, ce sont également de longues périodes de sécheresse. Et les climatologues nous disent en fait, à neuf mois de sécheresse, vont succéder quelques jours de pluie intense. Et ça, c'est dramatique bien sûr pour l'agriculture. Et s'il n'y a pas d'agriculture, les humains, qu'est-ce qu'ils font Ils s'en vont, ils migrent. C'est aussi la chute de l'oxygène dans l'eau. Plus l'eau est chaude, moins elle contient d'oxygène. C'est aussi la remontée du niveau de la mer. Et vous savez que 55% des humains vivent au bord de la mer aujourd'hui, cherchent les grandes villes qui ne sont pas au bord de l'océan, et c'est l'acidification générale de l'océan. Le drame, c'est que l'océan fixe du CO2, mais en contrepartie, il fait de l'acide carbonique qui acidifie l'océan. Et ça, c'est un gros problème pour la croissance du corail ou des coquilles du coquillage. Au niveau marin, c'est la remontée du niveau de la mer. Vous voyez ici qu'au départ, il y a 19 000 ans, au moment où je vous parle, il y a 19 000 ans, où que vous soyez, l'eau est 125 mètres plus basse et la température 4 degrés plus basse. Donc ça a commencé à augmenter beaucoup vers 19 000 ans, la fin des grands glaciers. Ça a remonté très très fort, vers 10 000 ans. Et puis ça s'était un petit peu arrêté depuis 5 000 ans. Et là ça reprend avec le changement climatique, avec la température qui augmente. Nous avons pris ici, vous le voyez, 6 ,5 cm 5 depuis 1992, qui est considérable. L'océan remonte trois fois plus vite qu'il y a 30 ans. Vous voyez aussi les questions d'acidification sur la courbe qui est au milieu, ici à gauche. Et ici, ces bâtiments, en France, on n'est pas dans le Pacifique, menacés par la remontée directe du niveau de la mer. Alors, un aspect qu'on oublie beaucoup, mais qui est très important en fait, c'est les relations entre le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité et les maladies que l'humain aujourd'hui présente. Tout à l'heure, je disais 300 maladies nouvelles depuis 1940 avec des origines liées à l'homme. L'âge, on vit plus longtemps. Exposition au soleil, dramatique, les cancers de la peau. Les pollutions atmosphériques qui tuent 1000 personnes par jour en Chine aujourd'hui. Les pollutions atmosphériques, mais aussi des sols et de l'eau. Et puis les infections bactériennes et virales qui reprennent pour certaines et qui apparaissent pour d'autres. Le risque des maladies dites auto-immunes, comme le thyroïde comme jamais on a eu. Et c'est vrai là qu'on sent en perçoit une relation avec le changement climatique et avec la diversité qui s'en va. Le risque métabolique, la température augmente. Tout ceci pour vous amener à une réflexion sur le fait que ces maladies se régénèrent. Elles ne sont pas forcément nouvelles, mais elles sont beaucoup plus importantes depuis les années fin des années 70 et surtout des maladies nouvelles qui n'existaient pas, des hépatites par exemple, le sida, dont on parle souvent aussi. Et tout ceci amène l'humain à être dans une situation très, très, très exposée à ces pathologies nouvelles. Le risque majeur aujourd'hui pour nous, c'est la pauvreté. Absolument, le développement durable ne pourra pas se faire sans une éradication de la pauvreté et les maladies qui y sont associées pour les gens qui ont des problèmes, bien évidemment, dans ces conditions. Alors, qu'est-ce que peut faire un écologue Réfléchir à ces perturbations sur les écosystèmes. Là, je vous ai mis sur cette courbe, à gauche, c'est la résistance. On agresse les écosystèmes, un morceau d'océan, un fleuve, une forêt, tout ce que vous voulez, une prairie. Si on le détruit, c'est fini, on n'en parle plus. Admettez bien que pour pouvoir résilier, revenir à un État qui ressemble un petit peu à ce qu'il y avait avant, il faut avoir survécu. Donc, résistance d'abord. Et si on n'est pas entièrement détruit, résilience, on revient à quoi Et ça faut absolument qu'en écologie, on soit capable de prévoir ces évolutions. là J'ai mis les abeilles ici, qui sont un bel indicateur des changements d'hiver, et à droite, des méduses marines qui sont en train d'envahir l'océan. Donc, comment on répond aux perturbations ah, Pour terminer, je vais faire appel à un grand philosophe, à un ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle Edgar Morin, qui avec Patrick Vivray avait écrit ce livre en 2010, « Comment vivre en temps de crise ». Il dit… La Terre, c'est un vaisseau spatial avec quatre moteurs. La science, hein, pour un scientifique, c'est bien. La technique, l'économie, laquelle Et le profit. Bon, dans ben, un scientifique capitaliste, pourquoi pas Capitalisme encadré, bien entendu. Et chacun de ces moteurs, il peut être très bénéfique pour l'humanité, mais il peut être aussi très délétère. Et là, il faut, faut qu'on s'y penche un peu. Et il dit Edgar Morin, et moi qui ne suis pas un catastrophiste, bien sûr, je sursaute, le probable aujourd'hui est catastrophique. Il est que nous allons vers l'abîme. Si on continue comme on fait aujourd'hui. Mais rapidement, il se reprend, ce que j'aime beaucoup chez lui, bien sûr. Et il dit finalement, regardez un petit peu la situation aujourd'hui. Il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire de l'humanité. Et heureusement, le futur n'a jamais joué. Et c'est là qu'il faut que tous ensemble, on prenne conscience de ceci. Mais qu'on commence à agir tout de suite. Et en fait, le propre de la métamorphose dont l'humanité a besoin, comme toute création, c'est que ce n'est pas, pas prévisible. Qu'est-ce qu'il nous faut Une conscience humanitaire, planétaire, pas que nos groupes ethniques à nous. Et c'est là que des, des, des, des scientistes aujourd'hui disent des choses horribles qui vont amener à l'oubli d'une grande partie de l'humanité. C'est très important. Et finalement, quand on regarde ça, il dit nous sommes homofabères, On est pas mal déments en ce moment. On n'est toujours pas sapiens. Et c'est là que nous sommes vraiment en lutte pour devenir sapiens durant ce 21e siècle. Et là, je vais revenir à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Sri Aurobindo, un des grands penseurs indiens. 1915, à l'époque, il n'y a ni écologie, ni écologisme. Il dit en fait que l'humain crée tellement de perturbations sur le milieu qui l'entoure que, développement gigantesque de la vie extérieure à l'humain, il faut qu'il change. Un changement intérieur, bien sûr, de l'humain, c'est très important. Il faut qu'on y réfléchisse tous. Et il dit, si on veut survivre, il nous faut une transformation radicale, c'est ça qui est important, de la nature humaine. Et ça, il faut passer par là. Et vous voyez qu'en rebondissant là-dessus, on va relier de la science de base à des observations avec de la philosophie. C'est très important de relier les sciences humaines et sociales, bien sûr, aux sciences dures ou aux sciences, effectivement, de, de développement diverses et variées. Sinon, bah, ça va se terminer comme ça. Ce sont des projections de l'Europe de, de, de sur le, le changement climatique et sur les pertes de diversité. C'est l'Agence européenne de l'environnement qui nous dit que... Si on ne tient pas compte de tout ça, ça se finira bien sûr par des migrations de la flore, de la faune. Il y a les poissons qui migrent dans l'océan, mais aussi bien sûr des humains. C'est déjà commencé. 11% des guerres, des guerres sont déjà aujourd'hui déclenchées à cause des raisons de changement climatique. Le lac Tchad qui s'assèche, c'est une catastrophe. La guerre de Syrie qui commence en 2011 fait suite aux 12 pires années de sécheresse qu'ait connue le croissant fertile depuis trois siècles. Donc ce n'est pas des histoires d'écolo farfelus que je vous raconte ici. C'est vraiment des choses qui sont. Absolument essentiel pour l'avenir de l'humanité. S'engager tous pour changer. Encore une fois, on ne pourra pas s'adapter si on n'accepte pas de changer. Rôle de l'entreprise, rôle de la ville, de la région. Avec un développement humain, il faut créer des emplois, c'est bien évident. Avoir du plaisir à être là, à vivre là, chez soi. Ne pas être obligé de partir, c'est extrêmement important. Sans bien sûr détruire les milieux. Avec une harmonie beaucoup plus grande que ce qu'on fait à l'heure actuelle parce qu'on vit dans les villes. Donc une économie différente baser non pas ce profit sur la destruction de la nature ou sa surexploitation. Ça peut se faire, mais il faut changer, bien sûr, pour faire ça. Et l'entreprise est importante parce qu'elle joue un rôle le... clair, parce que vous y allez beaucoup plus souvent finalement que dans beaucoup d'autres endroits. Et il faut absolument que la région, la ville ou l'entreprise puissent évoluer, changer dans un contexte de changement international. Et je vais finir en fait sur une image qui est la fin des accords de Paris. Nous étions le 12 décembre 2015. Le président Fabius et M. Ban Ki-moon annoncent la réussite des accords de Paris, ce qui est fabuleux, 195 pays, réussite diplomatique, réussite bien sûr également générale, c'est très important, mais aussi se poser des questions sur ce qui va être fait par la suite. Et je termine par une image sur un moment qui m'avait bouleversé à l'époque des accords de Paris, c'était... Le moment où on s'est logué dans la grande salle des Nations Unies, donc c'était l'Action Day, le 2 ou le 4 décembre 2015, on se met en relation avec la Station spatiale internationale. Et là, il y a deux, deux cosmonautes dedans, un Américain et un Russe. Et qu'est-ce qu'ils nous disent Ça va beaucoup, beaucoup toucher. Ils nous disent, voilà, vous discutez du futur de la Terre. Et après, bien sûr, les accords de Paris, le 22 avril 2016, aux Nations Unies, on a décidé de la ratification des accords de Paris qui ont été ratifiés et, et qui sont entrés en activité le 4, dé, le 4 novembre 2016. Ils nous disent voilà, c'est important ce que vous faites. Nous, on a une petite fenêtre là face à nous et à travers ce petit hublot, nous voyons la totalité du globe terrestre avec son merveilleux océan bleu. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment On voit les forêts d'Indonésie en train de brûler. On voit le nuage de pollution sur la Chine. On voit la pollution dans le golfe du Mexique et on voit l'Afrique en train de devenir un désert. Alors, dépêchez-vous